Bonjour les amis, bonjour à vous, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des Saints de Soleil. Alors j'espère que vous allez très très très bien naturellement. Et c'est notre petit rendez-vous, hein? c'est notre petit rendez-vous de la semaine là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer cette semaine plus exactement quelles sont les énergies qui vont un petit peu disons planer vous vous inciter à faire telle ou telle chose naturellement selon votre tempérament votre caractère vos aptitudes disons à comprendre également euh, le euh, à comprendre euh, le la finesse des messages qui se présentent à vous dans ce que vous vivez disons au quotidien et ça, c'est quand même tout un travail, hein, parce que c'est pas facile de dénouer comme ça les, les histoires. Hein. C'est pas du tout facile. Hein. Alors, euh, écoutez, euh, bah, avant de commencer, je voudrais quand même remercier euh, <rire> toutes les personnes qui me laissent des, des commentaires, des, voilà, des, ou des messages sur mon, sur mon site. Donc, soleils les amis alors je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur donc et bien voilà je lis avec attention de toutes les façons vos commentaires toujours euh, maintenant là tout de suite qu'est ce qu'on va faire et eh ben on va se plonger dans les énergies de la semaine du 18 au 24 février 2019 2019 alors, euh, donc, il euh, y aura la pleine lune, hein, qui va arriver dans la semaine, donc, euh, ça sera, disons, le 19 février, en poisson, naturellement, il y aura une, bah, une vidéo spéciale pour la pleine lune, donc, euh, mais je suis quand même bien obligée, dans mon interprétation, c'est... Euh, il y a toujours, disons, les, les, les d'autres choses euh, qui sont, disons, qui tournent dans ma tête quand je, quand je tire les cartes, hein. euh, il, y a des, il y a des tas de choses qui tournent dans ma tête hein, et qui se mettent en place et qui se mettent en correspondance et tout. Alors, euh, il y a une dame qui, qui, qui a fait petite, euh, un petit commentaire que j'apprécie, de toute façon j'apprécie vos commentaires, critiques. Vraiment, pour moi, ça me renvoie toujours à, à moi, naturellement, à, dans ma façon, disons, de vous transmettre les choses, en disant, là euh, je m'y connais en, un petit peu quand même en astro, mais là, quelque part, euh, disons, j'ai fait partir, il y, y a un truc que je n'ai pas réussi, disons, à faire passer. Ben, C'est normal, parce que moi, j'utilise, disons, un... un, un une façon, disons, d'aborder l'astrologie, avec des tas de notions qui ne sont plus prises en considération euh, maintenant, qui ont été oubliées, mais... Voilà, alors actuellement j'ai des livres pour ça, j'ai écrit des choses, j'ai des, des formations et tout, mais c'est pas pour faire, disons, la, la, la, la pub de ce que j'ai pu, disons, découvrir, j'invente rien, hein Simplement, disons, du travail, c'est du travail, et on étudie, disons, des textes qui sont extrêmement sérieux, et qui peuvent, disons, re... où on peut, disons, aller jusqu'à la source. C'est pas des choses qui sont éclatées, fragmentées, où on a un petit bout de quelque chose et tout. C'est vraiment global. Et ça, naturellement, ça prend l'astrologie. Euh telle que vous la euh, vous la prenez, à, à l'heure actuelle et tout, mais c'est vrai qu'il y a plus, disons, d'informations, et naturellement, que quand je fais les énergies de la semaine, c'est pas non plus, il euh, faut le comprendre, disons, une formation, mais malgré tout, ça transparaît, disons, dans mes, dans mes dires, hein, hein, voilà, dans mes annonces. Alors... Euh, Là, tout à l'heure, euh, j'étais en train de préparer donc ma petite table, hein, pour faire euh, mes énergies de la semaine, donc avec mes deux euh, paquets donc du de, de tarot des cinq soleils, les mineurs, hein, les 22 mineurs et les 50 majeurs, et puis euh, j'avais donc, euh, parce qu'en ce moment je, je travaille toujours disons avec les cartes prophétiques donc de Nostradamus, et puis, euh, je, je pensais à cette semaine, vous savez comment je, je, je suis des, des fois, et, et il y a un truc, je ai, mais j'aimerais bien savoir un petit peu, disons, dans toutes ces cartes prophétiques, euh, qu'est-ce qui va, disons, quelle carte je vais tirer de ces prophéties qui risquent, disons, de revenir, disons, plus particulièrement cette semaine. C'est une semaine qui est particulière, mes amis, parce que tout simplement, on rentre dans le signe des poissons, et les poissons, c'est un signe double, là C'est un signe double, mes amis euh, Ce mois, donc, c'est dans tous les secrets des signes des poissons, je crois, vous pouvez aller voir, donc, cette vidéo, où je vous explique que tous les deux, trois ans, euh, dans le calendrier adamique, le calendrier hébreu, donc avec lequel je travaille en, naturellement, et eh bien euh, cette année, là maintenant, euh, le mois euh, des poissons sera double, c'est-à-dire qu'il y aura 60 jours en réalité, donc euh, il y a le premier mois, euh, le deuxième mois, mais je... donc c'est un... Tout ça pour vous dire que on rentre euh, dans une... Dans un, dans un mois particulier de poissons où euh, l'accent est vraiment mis sur le mois des poissons. Euh, et c'est vraiment euh, intéressant, disons, dans, dans vraiment de le garder en tête. Or, j'ai tiré une carte, là, de Nostralanus parce que je pensais à tout ça, naturellement, pour vous faire votre vidéo. Et puis, euh, je, je tire je tire la roue de la fortune... Or ça c'est la carte qui correspond au signe de la Vierge et ce signe de la Vierge est euh, c'est un axe disons qui fait euh, étant donné que la pleine lune sera en Poisson donc l'axe se, se pose sur euh, le Poisson et euh, le signe de la Vierge qui est ressorti ici. Euh, au point, de vue, euh, au point de vue, disons, prophétique, euh, par rapport à Nostradamus, c'est clair que la roue de la fortune, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, il y a une possibilité naturellement à prendre dans le, la pire des situations, disons, un autre tourment, à un autre, disons, se dégager des tourments pour... Euh, S'en échapper, vous voyez, la roue de la fortune. Alors, je vais peut-être vous la montrer euh, de près si vous la connaissez pas. Hein? la voilà, cette roue de la fortune là. Bien, alors, fortune, c'est magnifique, vous voyez, mais alors, pourquoi il y a ces trucs qui sont aussi horribles avec vraiment, là on voit, hein, bah, écoutez, franchement, il n'est pas très avenant cet ange qui est juste au-dessus, disons, avec l'épée et tout. Enfin, vous voyez, c'est l'air à voir quelque part et tout. Et donc, ça nous renvoie naturellement à, à cette capacité, à cette possibilité en tant qu'humanité. Parce que là, naturellement... Euh, le, Nostradamus parle des prophéties euh, de, qui, nous, qui concernent disons l'humanité avec des tas de choses et tout et, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux simplement dire qu'il euh, y a une possibilité dans, la, dans les pires des circonstances quelque part comme on voit disons à l'heure actuelle où les gens ne reconnaissent absolument plus rien du tout et ça tourne tellement vite et tout qu'on a, on a l'impression de passer à la lessiveuse, etc. etc. Or, euh, le conseil, là, je, je fais des raccourcis, naturellement, il faut me comprendre, je dois faire des raccourcis ici, hein, euh, nous dit euh, de prendre vraiment du recul pour ne pas se laisser, disons, emballer dans cette machine et qu'il y a un retour disons, de roue pourquoi fortune Vous comprenez fortune Ça veut dire qu'il y a également un, un échappatoire, une capacité, disons, de pouvoir s'échapper, disons, d'un karma, d'une roue qui revient, qui revient, qui revient. Simplement, il faut quand même faire... La Vierge, c'est un, un signe très intellectuel, intelligent, analytique qui analyse naturellement, disons, toutes les bases de la société, ramenez ça à vous, ramenez ça naturellement à votre propre vie et qui a la capacité, donc, de, de mettre le point, disons, sur des choses qui ne vont pas et puis qui enraye un petit peu la machine. Il y a un retour de roue, un retour de karma. Alors... Le karma, il est bon ou il est mauvais, ou il est les deux de toutes les façons. On doit naturellement euh, avancer et, et épurer certaines choses et tout. C'est le principe, disons, euh, du nettoyage, un peu, du nettoyage. Pourquoi je dis ça Parce que fortune, c'est un mot qui est magnifique, qui est lié naturellement, bon, euh, au signe de, du euh, du... Celui qu'on vient juste de passer, là, donc, du verso, hein, d'accord Donc, il y a une fortune qui est arrivée, et le mois, donc, des poissons, qui va durer, là, donc, euh, un, qui est un double mois, est un mois, disons, où, justement, justement, mes amis, on peut récupérer, disons, des choses, et, et y a, donc, il y a une double façon, disons, de, il y a un double mois, justement, pour qu'on puisse avancer, avancer et nettoyer disons la machine donc c'est un, un mois de double mois donc de miséricorde qui est énorme ça c'est clair sachant que quand ce mois arrive euh, il y a euh, des c'est un peu un mois du, de, de, de miracle là, également où, où on est est-ce que vous savez peut-être que Moïse, est né donc dans le mois du poisson, le 7 Adar, donc c'est comme ça que ça s'appelle, disons dans ce calendrier, et il est parti donc le 7 Adar, toujours le même mois, double, vous comprenez, double. Or, il a été sauvé des eaux, il a ouvert euh, la mer rouge, il a fait traverser tout un peuple plus, disons, euh, ceux qui l'ont suivi, parce qu'il n'y avait pas que de peuple hébreu, il faut savoir ça. Donc il a ramené quelque part, il a entraîné, disons, toute une population, disons, vers une espèce de libération. Si on remet ça à soi, on peut se dire que quelque part... On a un moyen, là, pendant ce mois-ci, ces deux mois, donc, enfin, j'ai juste parlé poisson pour, euh, dans notre calendrier, disons, euh, civil, que tout le monde utilise, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Mais sachez que c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus intense que ça. Donc, il y a une capacité, il y a une possibilité, disons, de rattrapage, de repêchage. Euh, c'est donc merveilleux, sachant que quand ce mois rentre, euh, il est saint. c'est un mois saint qu'il a, avec des belles prières, hein, pas des prières fabriquées, des, des, des prières authentiques, pas, pas, pas, des, pas fragmentées, c'est pour ça que je vous renvoie toujours au livre des psaumes, parce que là, au moins, c'est du sûr. ça c'est du sûr. ça c'est du cosso, c'est du sur, c'est du traduit, c'est vraiment, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de problème, hein, vous comprenez, sinon, disons, en prenant des choses un petit peu fragmentées, euh, vous risquez de faire des amalgames euh, énormes, disons, et d'introduire une notion avec une notion, un ange avec un autre ange, etc., etc., etc., etc. Et ben mes amis, n'importe qui peut s'introduire dans des euh, je vais dire des appels comme ça, on ne sait pas qui arrive là, hein, vous voyez, on ne voit pas, on ne sait pas qui peut arriver, alors euh, voilà, ça c'est une petite euh, mise en garde par rapport, disons, à toutes euh, euh, ces histoires de, de drôles de prières que je vois parfois courir sur le net et, et voilà, après, ma foi, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais je me devais euh, de vous transmettre ce message quand même, pour ce mois-là qui commence et qui est absolument fabuleux, fabuleux, fabuleux, double, vous vous rendez compte, c'est une pleine lune, la lune, c'est vraiment, disons, elle, elle, elle est là pour, disons, elle... elle elle excite les marées, les accouchements et tout. C'est la vie, c'est la... une grande mutation et tout. C'est vraiment la capacité de... Pouvoir se renouveler, c'est immense, c'est immense. Ce signe des Poissons et tout. En plus avec cette pleine lune qui arrive là, en ce moment c'est absolument magnifique. Vous pouvez vraiment euh, sauter puis essayer vraiment de de, de, de de chercher quelque chose en vous, euh, disons, de, de faire vraiment des appels. Faites des prières par vous-même au cas où, par vous-même en disant simplement, en vous référant simplement, disons, euh, à, à, à, à, au divin. D'accord Au divin. En, en, en lâchant votre cœur, en vraiment en louant, en remerciant la vie. C'est le mois pour faire ça, pour débloquer, euh, disons, euh, des problèmes que vous risquez d'avoir. Disons, d'avoir. Ou alors qu'ils sont là. Euh, je ne vous souhaite pas de problème, naturellement. C'est simplement pour pouvoir faire un petit peu, disons, avancer sans tout mélanger, les amis. Et naturellement, disons, en nettoyant euh, euh, ce fameux karma, on va dire, négatif, le mois du poisson, c'est quand même le douzième mois, donc, je vous avais dit, je pense que, justement, il récupérait, disons, lui, personnellement, ce, euh, ce, ce, ce, euh, le, le signe des poissons, le mois du poisson, absolument, disons, euh, tout le cycle de l'année et tout, il y a Peut y avoir justement, disons, une forme euh, de, de réparation à partir du moment réparation, c'est-à-dire euh, régler également un problème. Mais là, étant donné que c'est un mois saint, euh, naturellement, euh, c'est ni avec des gris gris, c'est ni c'est pas avec tout, toutes ces choses-là. C'est le cœur et le divin, le cœur et le divin. Autrement, la seule chose que je peux que je puisse vraiment vous conseiller. Euh, disons sans euh, sans vraiment disons prendre alors, aucun risque parce que moi je tiens certainement pas à, à vous induire disons à vous proposer des choses qui sont euh, pas, pas calées que je je comprends pas de toutes les façons pour moi il n'y a que les psaumes du roi David je, je vous dis sincèrement où vous ne pouvez pas vous tromper parce que même si vous ne comprenez pas même s'il y a des tas de secrets qui sont écrits dedans ça c'est vrai, ça c'est vrai, il faut vraiment, euh... mais on s'en fiche, à partir du moment où c'est écrit, où c'est dit, vous pouvez le répéter, vous pouvez le dire et tout, il y a, une... il y a automatiquement « Oh tiens, je connais ça du ciel, on va venir vers vous » et on va vous entourer, vous comprenez, c'est vraiment quelque chose, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi ces psaumes, c'est vraiment les choses les plus fortes, et naturellement, toutes ces histoires, disons, de prière et tout, ils raccrochent, une petite phrase de ceci, une petite phrase de cela, mais c'est fragmenté, les amis, et dans ce qui est fragmenté, n'importe quelle, disons, euh, puissance, hum, on ne sait pas comment, Peut s'introduire parce que c'est pas clair, hein. vous comprenez Et là, je, je, je vous le je vous le souhaite pas, je vous le souhaite pas. Un conseil, à nouveau, c'est sais tous mes trucs là. Un conseil, à nouveau, vous pouvez euh, euh, faire toutes ces prières et tout des, des, concernant les psaumes, hein, dans la journée, un petit peu avant que le soleil se lève, très bien. Et quand le soleil va se coucher, mes amis, vous arrêtez, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on va dire. Il y a une partie, disons, de la première, la première partie de la nuit, c'est mieux, euh, parce qu'il faut vraiment euh, être, euh, disons, euh, sain, sain pour pouvoir, disons, euh, affronter la nuit, cette première période de nuit. C'est mieux pas, je vous le dis tout de suite, c'est mieux pas. Il ne faut pas aller là où on ne peut pas gérer les histoires, vous voyez. Mais quand même, le matin euh, et toute la journée, euh, vous avez, disons, naturellement, le moyen de faire des choses comme ça. Moi, je vous dis tout ça, les amis, parce que je n'ai pas envie du tout, du tout, que vous alliez dans des trucs et que le ciel m'en tienne pour responsable. Parce que je vous aurais, disons, pas éclairci réellement euh, sur, euh, disons, euh, euh, sur ces dangers de, de, de prière plus ou moins fragmentée ou de ceci ou de cela. Donc c'est dit, c'est fait, vous comprenez ce que je veux dire, je ne veux pas être responsable de ça. Je tire les cartes, dedans je lis les lettres sacrées, c'est lié à des textes, c'est lié à ceci, et à cela, et je vous donne naturellement un message qui peut être, disons, naturellement, euh, ok, qui vient, disons, de ces lettres-là, disons, qui viennent des 22 lettres de l'alphabet hébreu, hein, donc qui est un alphabet, naturellement, qui est, euh, qui est sacré, euh, du coup, quoi. Et, et voilà les amis. Alors on y va. Maintenant que je j'ai bien discuté, disons là-dessus, et que je veux absolument pas, parce que moi quand j'ai vu cette carte là, euh, retour, vous voyez, boum, le retour de rouge. J'ai dit non non non non non. Euh, moi là, il est pas question. Il faut que j'éclaircisse vraiment les situations. Il faut être clair avec ça. Hein? Et même si vous utilisez aucune carte, rien du tout, rien du tout. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Allez, disons, vraiment dans le divin, euh, faites des choses qui sont claires, qui sont nettes, hein, qui soient justes avec vous, qui soient justes avec votre cœur. Vous ressentez ça. Et si vraiment votre prière, vous sentez que oh, ça vous enlève, ça, ça vous élève, ça vous met vraiment, disons, en, en communication avec votre âme et que vous avez envie de chanter, mais chantez donc hein, Hein et, et, et là, ça c'est bien. Et oubliez-moi, oubliez mes cartes, oubliez tout, si vous voulez. Mais ça, moi, euh, je le veux surtout pas. C'est pour ça que j'éclaircis vraiment, disons, ce point avec vous. Voilà. Euh, je pense que je ferai, disons, euh, une, je créerai une playlist très particulière pour pouvoir, euh, disons, euh, euh, débattre de certaines choses, de façon à pouvoir... Euh, qu'elle au fur et à mesure euh, les choses. Vous savez, l'histoire des gris-gris, les histoires de talisman, les histoires de, de, de, de, de, de prières qui sont tronquées, ces histoires-là et tout. Et si je peux, disons, si ça vous chante, laissez-moi des commentaires si ça vous interpelle. Même, donnez-moi, disons, euh, euh, peut-être des idées ou des choses qui vous interpellent à vous, naturellement. Vous êtes, euh, vous êtes disons, mon écho quand je vous lis. Je comprends quelque part, disons, ce que vous me dites et tout, mais euh, c'est très gentil, vous me dites toujours des, des, des, des belles choses, mais euh, pour communiquer, apportez-moi de quoi vous faire vraiment des vidéos euh, qui correspondent, disons, à, à, à votre désir, à, vos, à votre besoin, peut-être à votre questionnement, parce que moi, je ne peux répondre qu'à vos questions Hein? autrement, ben voilà, on en reste là, comme ça, euh, tranquillement, avec des petites choses, et puis d'autres vidéos, mais bon, il faut qu'ils soient très sympathiques aussi, alors, hein, je vais tirer donc cette première carte d'ouverture, hein, euh, qui est donc euh, le cancer, hein, euh, les lois, et, donc là, euh, si je comprends bien, là on parle de la vie profonde, hein, de la vie profonde, de la vie de tous les jours, hein, de ce qui est, disons, euh, euh, en même temps ordinaire et merveilleux, hein, et relier en même temps les deux chiens. Vous voyez, hein, dans votre vie, hein. est-ce que l'ordinaire peut devenir merveilleux, ou vous avez décidé que l'ordinaire devait rester au ordinaire et euh, vous commencez à faire là, il y a une question, disons, de un peu de séparer les choses, alors que euh, justement dans la vie. Euh, rien n'est séparé étant donné qu'il y a le, euh, cette unité disons vers laquelle on doit aller tous en respectant nos différences, on n'est pas obligé d'épouser les idées des autres mais par contre on peut les respecter et naturellement, les euh, ben, laisser à son détenteur, hein, parce qu'il se sent bien là-dedans, tout simplement. Hein, et, et voilà, donc il n'y a pas de caisse de résonance et tout, et puis vous pouvez trouver quelque chose d'autre. Là, c'est aussi une question, disons, de rythme de vie, hein, avoir un excellent rythme de vie. Vous voyez que nous sommes ici, en ce moment, en poisson, et le poisson, donc qui est un mois double, c'est un signe d'eau. Dans une saison d'eau, il y a la lune qui arrive vous pleine là, oh, tout de suite, quand le, le signe, disons, pour, pour, pour ce calendrier, disons, civil, donc, il démarre, il y a beaucoup de choses qui démarrent en même temps, alors, attention aux troubles de l'imagination qui peut créer chez, chez, chez les personnes, disons, des troubles d'attention, euh, des, des troubles d'attention, mais graves, ça peut être même de, de l'oubli, euh, c'est-à-dire euh, même dans... Parce que là, il y a une protection de vie. Donc, euh, se garer en pente, oublier, vous voyez, euh, qui peut être grave, euh, oublier de serrer le, le frein à main, euh, partir, disons, en n'ayant pas euh, surveillé telle chose. Là, on parle de domestique, hein. c'est pour ça que je vous parle, disons, de, euh, de trucs corporels, bêtes, bêtes, parce qu'une voiture, naturellement, c'est notre habitacle, quand on se déplace, la maison... C'est notre habitacle, naturellement, fixe, quand on reste dans la maison. Et naturellement, là, on va parler également de corps, hein, l'histoire du corps. Alors, faites le tri, disons, également, parce que là, on parle beaucoup d'eau, donc, vous comprenez. Donc, faites très attention à ce que vous euh, buvez, euh, dans le sens où, je parle toujours de danger, euh, Déjà, virez tout ce qui est périmé, hein, euh, qui peut rentrer dans le corps comme ça, virez donc, euh, faites le, le, le, le vide, vraiment le vide, virez ce qui est périmé dans le frigo, dans les conserves, dans les médicaments... Euh, dans les... il y a les, les papiers... Virez, virez. Ce qui vous sert plus, virez. Euh, tout simplement, si vous avez bien fait le truc, enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne naturellement, disons, pour, pour attaquer... Après, vous avez naturellement euh, plusieurs jours, hein, on commence, et puis après... Euh, euh, on continue naturellement à faire les choses, hein. c'est pas en un jour là tout de suite, mais à chaque fois vous faites ok, et à chaque fois que vous voyez quelque chose, imaginez vous allez dans la pharmacie, euh, des fois ça peut être juste comme ça, ah je vais regarder la date, ouf je jette, vous comprenez, c'est des habitudes. Des habitudes. Vous allez au supermarché, par exemple, regardez la date de péremption. Vous allez au contrat. Regardez toutes les dates qui sont inscrites pour savoir, disons, quand vos contrats sont caduques, quand vous devez les renouveler. Euh, là, il y, y a une question aussi, disons, euh, d'internet, euh, regardez bien, disons, euh, ne, ne serait-ce que pour euh, les sites et tout, vous savez, vous avez toujours des dates. Là aussi, euh, regardez de façon à bien pouvoir résilier naturellement tous vos contrats si vous n'en voulez plus, de façon, marquez ça sur un calendrier, vous notez tranquillement au fur et à mesure. Et comme ça, ça vous prend pas la tête de faire les choses, disons, en grand, le grand minage, c'est petit à petit que ça se ça se fait, mais disons, avoir toujours cette bonne euh, décision, et vous allez voir, vous allez vous sentir un peu plus libre, je me euh, je, suis, je, je comprends. Que ça fait, disons, quelques temps que je vous parle énormément, disons, euh, de, de l'administratif, des papiers, de travailler en équipe, il y a une question naturellement de coopér euh, coopération, là, euh, euh, oui, de, de coopérer, disons, en équipe, mais même, disons, il ne faut pas non plus considérer sa famille comme une équipe vous voyez, même si les gagnantes les liens, on, parle, on va parler, disons, vraiment de liens, de liens familiaux et tout, et de vie réelle, où, on a, où quelque part, on ne doit rien attendre, disons, sinon, disons, un échange vraiment d'amour avec ses proches, parce qu'à un moment donné, toutes les cellules, petit à petit, quelque part, risquent, vos repères, nos repères, risquent d'éclater naturellement, et... Si on n'est pas, disons, quand même, euh, euh, on n'a pas, disons, euh, serré, disons, une certaine bulle, euh, disons, d'amour, euh, avec, disons, un groupe de gens, des gens qui n'ont pas de famille, ça existe, mais euh, peut-être, euh, ils peuvent, disons, toujours un, intégrer, disons, un, un groupe euh, qui leur ressemble, où ils, puissent, ils peuvent, naturellement, disons, euh, s'épanouir, voyez-vous euh, voilà, alors là je vais tirer deux autres cartes, hein, mes amis. Ah, le poisson, naturellement. Bah ben, écoutez, là j'ai tiré, euh, voilà, j'ai tiré cette fameuse carte derrière qui correspond au signe des poissons. Donc effectivement, euh, être poisson, c'est être également, disons, comme un petit poisson dans l'eau, enfin, ça c'est clair. Hein. Et avoir cette capacité de pouvoir remonter à la surface, sachant qu'il y a aussi, disons, il faut développer une espèce de, de confiance en l'autre, euh, il ne faut, euh, faut pas être parano, il faut être prudent, prudent par rapport à vous, c'est pas l'autre qui est à remettre en question, parce que si vous vous êtes fort, euh, L'autre n'est pas quelque part un, un ennemi, hein, hein, tout simplement. Donc euh, le fait est, c'est que le, il faut être naturellement, il faut être énormément construit parce que euh, des poissons dans l'eau, et ben voilà, ils ont même plus. Euh, il risque d'avoir euh, confusion, hein? d'accord Et là, euh, ça c'est la, la, la, la fameuse faucheuse, hein, vous savez, qui, qui correspond naturellement à une fin de cycle. À fin, le poisson, qui est une fin de zodiaque, là on a malgré tout une fin de fin. Hein? donc là il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, euh, concernant naturellement la, la, la votre vie euh, personnelle. Euh, quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence. Donc aussi c'est cette notion de roue. Hein? Donc, euh, et si vous prépariez, disons, avec euh, cœur, une nouvelle façon, disons, de poser euh, votre, votre vie. Ah! Disons, disons. Alors là, j'ai eu une fille qui m'a dit c'est très, c'est très bien votre vidéo, mais il euh, y a, il y dix ans, il faut arrêter avec disons ans parce que ça me gave. <rire> Et ben si j'avais que ça comme défaut, euh... <rire> alors là, euh, ça va, j'irai bien hein, dans ma vie. Hein <rire> mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors. Donc, on a euh, la fin de cycle, on a deux de cycles et deux vies. Donc, vraiment, quelque chose, disons, se présente à, à nous, à nous tous, hein, à nous tous. Alors, donc là, j'ai tiré ces fameux trois, euh, trois premières cartes en ayant naturellement considéré cette première carte donc, qui, que j'avais tiré dans le tarot de Marseille, que moi j'attribue naturellement, je fais tout un travail de recherche par rapport à ça, et que j'attribue à Nostradamus. Et bientôt, je vais arriver à la fin de ma démonstration, et on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai pris, pour ceux qui ne me connaissent pas maintenant, euh, les, 50, euh, les 50 cartes donc, du tarot des cinq soleils, hum, ce sont les cartes mineures maintenant et je vais tirer trois cartes. Voilà, tout simplement. Savoir un petit peu plus proche de nous, peut-être un peu nos ressentis, un peu plus, plus, plus proche de nous. Voilà. Alors, poisson, donc dans les mineurs, donc ces révélations bah c'est trouver sa vocation, hein, trouver son bonheur, là, c'est quelque part, où vraiment, c'est une recherche tout à fait, euh, c'est une recherche personnelle, hein, vraiment, c'est une, euh, il faut aller trouver son petit génie, son petit génie en soi, ça, ça sa lumière divine, ça, oh, en disant, waouh, ça, ça me parle, waouh, d'accord, il faut, faut, là, il faut aller à la cueillette, hein, de votre vie, mes amis, il faut aller à la cueillette de votre vie, hein. Ensuite, eh ben, on a le lauréat, donc qui correspond au signe de la Vierge et donc il parle également, disons, euh, comment je peux m'intégrer, moi, avec bonheur, euh, même dans la vie, dans la société, pour pouvoir vraiment euh, me sentir bien, me sentir à ma place avec Révélation, naturellement, ça conforte cette idée de, de passer à autre chose, ou alors de développer quelque chose en, en soi qui était peut-être encore dormant. Parce que dans le poisson, il y a aussi un, quelque chose de très pétillant euh, qui est en éveil, qui euh, sous-entend une... Euh, la naissance, la naissance. Alors la naissance naturellement, euh, disons euh, d'une euh, d'un enfant, d'une œuvre, de quelque chose. Mais la naissance euh, euh, d'une petite idée qui planait dans son cœur, hein, et qu'on a envie, on a envie, euh, envie d'en parler, on a envie. De partager avec euh, avec quelqu'un, c'est c'est ce magnifique, ce sont des cartes de partage, ça en même temps, hein, c'est très beau. Euh, et puis naturel, regardez, ça se termine, disons, avec le le, le fameux euh, signe du lion, euh, le signe du lion qui représente donc euh, la la première carte, disons, d'envoi dans les euh, carte majeure, mineure, pardon, et donc qui correspond, disons, à moi, je m'implique, hein, euh, je suis, je m'implique, je vais, je suis généreux, je, je m'ouvre aux autres, c'est vraiment une carte de cœur, d'expression, de communauté, de communion, euh, bien sûr, en ayant ouvert... Euh, cette, euh, ce jeu avec euh, euh, la femme vous voyez qui représente disons le cancer et là je referme avec le lion le côté masculin donc féminin, masculin et tout il y a vraiment une notion de euh, c'est drôle même d'avoir de, de, envie de, euh, de faire épanouir disons un, un sentiment nouveau dans un couple, dans une famille, dans sa vie, dans sa façon d'être, hein, tout simplement. Alors, bien sûr, là, je vous ai dit, faites du ménage, parce que moins on a de bazar, mieux ça vaut. Enfin, voilà, ça c'est le côté hein, un petit peu euh, euh, très clair que j'adore, disons, concernant le, le Feng Shui, où euh, le, le, le fait d'épurer, d'épurer euh, son lieu et soi, nous ramène, disons, à l'indispensable, au, au, au cœur, vraiment, de notre vie, au cœur de notre histoire. Et cette relation fantastique qu'on qu peut avoir avec le divin qui se manifeste partout dans la nature, partout, partout, ça se, en vous, partout, hein, ça se manifeste. Et donc, c'est vraiment un recours et un secours, pour les gens naturellement qui sont seuls et qui se disent, ben moi où je vais trouver mon recours et mon secours, il euh, faut ouvrir son cœur, faut vraiment euh, partager, essayer euh, euh, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent hein, aussi, ou euh, peut-être d'autres choses encore, hein, peut-être vous avez des petits secrets, alors faites-nous partager naturellement ces petits secrets dans les commentaires, parce que ce sera vraiment formidable euh, je vais tirer donc la dernière carte, ce que j'appelle donc la petite carte conseil. Hein. Donc, la carte euh, de la fin. Et on va voir ça. Ah, encore le poisson, mes amis. Décidément, là, c'est vraiment vivez, « euh, vivez avec intensité ». C'est un côté très mystique, hein, cette, cette carte qui porte le poisson. Elle a un côté très mystique. Hein. « euh, Vivez vraiment ». Euh, ouvrez-vous, ouvrez-vous, hein, tout simplement, ouvrez-vous, ouvrez-vous à la vie. Hein, hein, euh, vous êtes un rayon de soleil et tout, tout le monde est un rayon de soleil. Il suffit, euh, quand c'est ple en plein jour, on ouvre les fenêtres, ouvrez votre cœur et tout, renforcez-vous avec euh, vraiment des choses très fortes, très positives, très construites. Attention, hein, ça c'est une carte qui est complètement baignée également, disons, par le côté extrêmement structuré, disons, de Saturne, où il faut l'inclure, ça, dans le temps, c'est pas tout de suite comme ça qu'on dit, waouh, allez, je vais faire ça, déjà, vous, votre, votre construction intérieure, donc, euh, de tout ce qu'on a discuté, donc de tout ce que j'ai discuté avec vous euh, jusqu'à présent. Alors, euh, voilà, ça c'était le petit coucou, disons, euh, de la lune qui arrive en poisson. Là, je vais faire la vidéo, bien sûr, qui, qui la concerne. Et puis donc, de toutes ces cartes, hein, ce qui appartient aux autres, mes amis, hein, hein, dans cette ouverture d'esprit naturellement. Hein, pour qui que ce soit... Ah oui, il faut que je vous dise quand même quelque chose par rapport à ça. Que j'ai vu. Ah, mais... Ce qui appartient aux autres, ça appartient aux autres, vous voyez, chaque, on n'est pas là, on n'est pas Dieu, on n'est pas là euh, pour euh, ni faire de l'endoctrinement, ni euh, disons euh, tirer à soi, on, on, on est toute une hum, humanité euh, très différente, on est pluriel et uni en même temps. Ils, ils, tous autant qu'on est, on, on est rattaché à la terre, il n'y a pas un humain qui n'a pas les pieds sur terre, on est rattaché à cette terre, hein. vous voyez, et on a tous le nez en l'air et on respire quelque part le même, parce que ça tourne, alors vous voyez, de toutes les façons, je vous dis tout de suite, hein, euh, voilà, euh, d'une certaine façon, les énergies aussi, hein, donc... Euh, Ok, il y a des anges qui sont beaucoup plus particuliers, qui euh, veillent euh, sur telle ou telle, disons, euh, dimension ou esprit et tout. Mais euh, comme je vous dis, euh, c'est euh, vraiment, il faut pas partir comme ça, disons, euh, euh, tête baissée euh, euh, dans les gris-gris et dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ça ne fera que raccoucheur, ça, ça, ça remettra sans arrêt, sans arrêt, du, du trouble. En ce moment, en ce moment, c'est... C'est... Il faut éviter un petit peu ça. C'est un... Deux mois qui sont sains, il n'y a pas besoin de ça. C'est vraiment vous et le... Et vraiment le divin, le divin, le divin, vous, le divin, tout le monde le divin et tout. Et qu'on se recoupe, qu'on soit ensemble, qu'on sente vraiment, disons, ce champ universel, donc, de l'humanité Poisson, l'air du poisson, l'air des poissons. Là maintenant c'est fini, on est en train de quitter, on est en train de se préparer, disons, pour être vraiment des êtres humains, disons, dans le signe, dans l'air, euh, donc euh, euh, des, des verseaux, Donc, euh, des plus euh, moins superstitieux, quelque part. Plus aguerris dans... Euh, les belles choses, disons, à, à, à faire, disons, euh, dans, dans, dans la vie, hein, naturellement, euh, dans un mois comme ça, dans une semaine comme ça, comme elle arrive, euh, si vous pouvez vraiment... Euh, en profiter pour faire un nettoyage intérieur, c'est de l'eau, hein, de l'eau, donc un nettoyage intérieur vraiment euh, et, et de tout, de votre habitat et tout. Euh, euh, évidemment que ce serait merveilleux, hein, hein. Ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quoi, les amis. Ça, c'est un mot, c'est un mot qui est très dangereux, ça. À partir du moment où on se laisse attiré euh, par euh, des mauvais euh, des mauvaises énergies des énergies basses où on va commencer disons à, à ouvrir la porte à, à des choses où il ne faut pas ouvrir la porte voilà je vous dis tout de suite hein, hein? voilà Et faites les choses simplement avec le cœur comme me le faisait disons bien avant nos ancêtres ils avaient rien ils simplement ils louaient rattachez-vous à ça Hein? Tout simplement, tout simplement. Eh bien, mes amis, je vais vous quitter. Là, j'espère que cette petite vidéo, ma foi, vous a plu, que vous aurez pu, disons, en retirer quelque chose. J'attends vos commentaires, bien sûr, pour pouvoir euh, euh, diriger, disons, me donner des idées, disons, euh, euh, de vidéos, hein, euh, en disant, ben, j'ai compris ça, j'ai pas compris ça, euh, qu'est-ce que vous avez voulu dire par ceci ou par cela où j'aimerais qu'on parle, par exemple, de tel sujet, etc. Euh, je vous dis, je suis prête, moi, disons, à faire ce genre de vidéo où on est vraiment en interaction, où je peux, disons, quelque part, euh, vraiment vous répondre, je regarde les commentaires et en même temps, je pourrais, disons, vous répondre. Mais pour cela, eh bien, je vous attends, mes amis. Je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous et à toutes Et je vous embrasse. Et je vous dis donc, eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis. Je vous like. Au revoir.